Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des tendances énergétiques pour la semaine prochaine, donc la semaine du 19 avril 2021 au 25 avril 2021. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous apporter un éclairage euh, sur euh, les énergies dans lesquelles on va être bercé la semaine prochaine pour que vous puissiez reprendre les rênes de votre vie, que vous puissiez euh, prendre du recul peut-être sur ce qui se passe ou que euh, tout simplement pouvoir prévenir ce qui se passe pour pouvoir Agir encore une fois, puisque nous avons toujours notre libre arbitre et la possibilité d'agir ou pas d'ailleurs. Euh, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir la notification dès qu'une prochaine vidéo sortira. Je m'appelle Aurélia Riquebusch et je suis thérapeute holistique. Euh, donc vous verrez sur la chaîne, il y a différentes playlists consacrées à l'alimentation, notamment puisque je suis diététicienne de formation initiale. Euh, je me suis spécialisée dans tout ce qui était TCA euh, et j'aborde aussi évidemment l'image corporelle, l'image de soi et en fait plus largement la reconnexion à soi euh, comprendre quels sont les traumatismes le mal être intérieur qui fait que il euh, a un déséquilibre à l'extérieur que ce soit par des tca ou une mauvaise image de soi ou alors des, des schémas répétitifs donc j'ai une approche assez holistique euh, je travaille sur tous les plans de l'être et j'ai aussi différents outils dont les cartes qui sont pour moi un support pour vous aider à révéler et euh, eh bien de toute façon les réponses en fait qui se trouvent déjà à l'intérieur de vous il s'agit encore une fois, d'une guidance générale. Si vous voulez une guidance personnalisée, je vous invite à en faire la commande directement via le lien qu'il y aura dans la description de la vidéo. Voilà pour les présentations. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, s'il Alors, vous plaît, Miguel, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les tendances énergétiques Quel est le message à apporter aux personnes qui verront cette vidéo pour la semaine prochaine, la semaine du 19 au 25 avril 2021 Quatre de coupe déjà, blocage, blocage émotionnel, ennui, mécontentement. J'ai un roi de pentacle qui est tombé. Donc un homme ou une polarité masculine qui est ancrée dans le travail, la stabilité professionnelle. Est-ce qu'il y a une dernière carte pour la semaine prochaine Oui, alors c'est le roi de coupe. Ok, il y en a une quatrième ou pas Ok, alors... C'est parti Alors déjà en dos de deck, on commence avec un arcane majeur, le monde. Donc l'aboutissement, l'accomplissement peut-être de quelque chose pour certains ou certaines d'entre vous. Euh, peut-être que vous arrivez à la fin de quelque chose euh, et que vous allez pouvoir célébrer, fêter. Le monde, c'est encore une fois, c'est... Euh... Bah déjà c'est le dernier arcane majeur. Hein. Euh, donc c'est vraiment l'aboutissement, c'est vraiment la fin. Euh, L'accomplissement, c'est le triomphe aussi. Alors on peut parler aussi tout simplement de monde, hein, de... qui est beaucoup de monde. Euh, c'est vraiment euh, l'aboutissement, si on termine un cycle, donc il y a une forme de libération aussi. Euh, pour pouvoir aller de l'avant, euh, on nous invite à, à, à aussi ici à, à, à porter notre regard vers l'extérieur, vers de nouveaux horizons. Hein. et aussi de... Il y a aussi la notion de prendre sa place dans ce monde, justement, et de rayonner. Donc c'est une très belle carte du coup pour la semaine prochaine. Même si ici on a un 4 de coupe qui nous parle de, de blocage émotionnel d'ennui, on, on ira peut-être préciser euh, quel est ce, ce type de blocage si ça ressort pas dans les cartes d'après. Mais après on a quand même euh, donc deux rois, donc soit des hommes dans votre entourage, soit encore vous si vous êtes une femme, mais plutôt la polarité euh, euh, masculine. Donc euh, pentacle dans l'ancrage, le côté euh, financier, matériel des choses, euh, le côté euh, stabilité professionnelle et roi de coupe, euh, bah, tout simplement, soit euh, un homme, soi donc une polarité masculine, sinon amoureuse, qui est prête à s'engager, qui, qui est amoureux, qui est sincère. Donc ça peut aussi symboliser le, un époux, un père de famille, un papa tout simplement. Euh, mais en tout cas, on nous parle ici d'émotionnel et en plus de, de, de, de matériel, d'ancrer. Donc, comment est-ce qu'on peut matérialiser, ancrer peut-être, euh, ancrer tous ces sentiments Comment est-ce qu'on peut les faire naître dans la matière C'est vraiment la chose qui me vient là, juste spontanément. Donc, on va voir ce que le reste des cartes ont à nous dire. Alors, sur quatre de coups qu'est-ce qu'on peut dire de plus Ok, alors, beaucoup de choses, du coup, sur carte de coupe. Oui, bah enfermement, oui. Bon, alors, toujours pareil, hein, je, je parle pas forcément de l'actualité réellement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, comment est-ce que, euh, que vous pouvez en faire de cette actualité. Néanmoins, voilà, il y a la carte de l'enfermement forcément avec ces histoires de couvre-feu, etc., ça peut effectivement créer du mécontentement, créer de l'ennui, bon d'accord. Il y a aussi peut-être des difficultés d'argent, forcément avec ce qui se passe, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail, qui sont au chômage partiel, donc il peut y avoir, ça peut en fait ces difficultés hein, au niveau de l'argent créer un blocage, effectivement il y a peut-être un blocage, euh, et du coup si on est enfermé à la maison et que ça ne va pas bien dans son couple, je vous donne un exemple, voilà. Euh, et bah, du coup ça peut attiser les jalousies, et ou aussi de voir que peut-être chez certains, il y en a finalement qui vivent ce confinement, cet enfermement, euh, d'une façon très fluide et très positive, bah, on peut avoir une forme de jalousie parce que forcément, ça nous renvoie dans le miroir que chez nous, on n'y arrive pas. Euh, donc, tout ça, en fait, finalement, ça peut effectivement, euh, la précision par rapport à ce blocage émotionnel, c'est peut-être un petit peu ce mix de tout ça. Bon, ça, pour le coup, vous ne nous apprenez rien, les gars. Alors, justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ça Alors, le roi de pâcle, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur roi de pâcle alors, on nous parle d'enfants et sur roi de couple. Sur la scène du 19, 23 avril. Elle ah, est là. Ok, la carte du temps. Bon. Ok, alors, en dos de deck, on a la carte de la correspondance. Alors peut-être que pour certains, effectivement, dans cette histoire aussi de monde et d'aboutissement de quelque chose et de fin de cycle et de libération, de triomphe, peut-être que ça va aussi venir via une correspondance. Peut-être que vous attendez une nouvelle, un message, une lettre, un mail, une décision de quelque chose qui pourrait enfin finir, clôturer finalement un chapitre peut-être de votre vie. Euh... Peut-être que c'est en lien avec le foyer, avec les enfants, parce qu'on a donc euh, euh, les enfants ici sur le roi de Pentacle, donc on peut aussi se dire que c'est les enfants euh, réels physiques, hein, pas forcément l'enfant intérieur, comme on est sur quelque chose de concret euh, de, de, de, de, de, dans l'ancrage dans le matériel peut-être que c'est en lien aussi avec les enfants qu'est-ce qu'on décide de donner concrètement à ses enfants ça peut être en lien avec euh, donc ses enfants si on en a toujours pareil hein, vous prenez ce qui va résonner pour vous euh, et ici la carte du temps sur le roi de coupe alors euh, soit, euh, soit cet homme que vous attendez qui est profondément amoureux il met un peu de temps à arriver en tout cas il met un peu de temps à vous dire euh, ce qu'il a sur le cœur euh, il serait peut-être temps qu'il se réveille euh, soit c'est vous hein, encore une fois la polarité masculine et du coup euh, bah, ça prend du temps peut-être ou alors tout simplement que euh, bien cette personne qui vous est destinée elle met du temps à arriver, il y a d'autres choses en fait qui viennent bloquer euh, ou encore une fois, toujours pareil, hein, c'est un tirage général, cette semaine on vous dit que ça y est, il euh, y a suffisamment, suffisamment de temps qui s'est passé, qui s'est déroulé, où cette personne ou vous-même encore a enfin pris conscience de cet amour qu'elle avait à donner, qu'elle avait besoin de matérialiser, voire même peut-être de fonder une famille et de créer créer, hein, donc encore une fois, créer des enfants avec cette personne, que ça y est, il était temps, euh, puisqu'on est encore une fois sur cette notion de monde et d'aboutissement de quelque chose, de, de, de terminer quelque chose dans le triomphe, donc peut-être qu'on nous dit que justement, il, ça y est, le temps, est révolue, on arrive à la fin du truc, peut-être qu'il y a encore un peu de temps à voir, mais on arrive, on, on voit, en gros, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on voit le bout du tunnel. Mais il peut y avoir encore ça qui, c'est peut-être d'ailleurs ça justement qui fait qu'il y a encore un peu de temps. Après, on n'a pas la carte du retard non plus, mais c'est ça qui met peut-être un peu de temps encore à se mettre en place concrètement dans la matière. C'est peut-être ce blocage, cette notion d'argent, les, les, les énergies de jalousie, d'enfermement, mais peut-être que ça va se libérer du coup la semaine prochaine, hein, on va voir si les cartes nous en parlent ou pas. Alors, du coup, sur quatre découpes, enfermement, argent et jalousie. Alors, j'ai deux cartes. Alors, bon, ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, ici, que je ne me trompe pas, donc c'est un 8. Euh, on a donc un 8 de coupe et on a euh, un 10 d'épée. Alors, le 8 de coupe, c'est la distance, le manque. Euh, ça peut aussi symboliser la distance géographique, d'ailleurs. Hein, donc, c'est peut-être aussi pour ça que, que, forcément, quand on est enfermé, alors, soit vous êtes enfermé, vous êtes loin de votre famille ou de l'être aimé ou de vos enfants, et que du coup, bah effectivement, il y a une réelle distance géographique. C'est ça aussi qui crée ce blocage émotionnel. Euh, et où on vous dit aussi ici avec ce 8 de coupe euh, qu'effectivement il y a une notion de manque euh, qui peut créer du coup des jalousies, la sensation d'être seul, euh, mais surtout on vous invite aussi peut-être ici tout simplement à prendre du recul, ce n'est qu'une situation passagère puisqu'on va vers quelque chose, on va vers la fin de quelque chose ici. Euh, et donc le 10 d'épée, et eh bien le 10 d'épée c'est la fin de cycle, euh, le 10 d'épée, donc euh, ça rejoint aussi la carte du monde, le monde donc c'est l'arcane majeur, donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de très important, hein. c'est pas, pas un petit devoir à la maison, c'est un, un, un gros chapitre que vous avez terminé là peut-être, euh, et le 10 d'épée vient confirmer aussi que ça y est on est sur une fin de cycle, que les souffrances... Je vais arriver que les souffrances se terminent, ça peut être aussi la notion de deuil, mais en lien avec ce blocage émotionnel, on vous dit que ça y est, il y a du, du, un, une distance à prendre, aussi un recul à prendre, parce que ça y est, vous allez sur la fin de quelque chose, les souffrances se terminent enfin. Euh, donc c'est euh, positif. Alors, sur roi de coupe et sur l'enfant. Alors, euh, 8 de euh, bâton alors le 8 de bâton on est sur se confronter à soi se confronter aux autres on nous parle de communication et surtout ce, le 8 de bâton c'est euh, la notion d'un mouvement positif qui va s'accélérer donc la, la, la, la notion de rapidité c'est à dire que même s'il y avait il y a encore du temps pour que les sentiments etc au niveau de la matière hein, au niveau de, de, de, de les, des choses concrètes euh, il y a des mouvements qui ça s'accélère c'est assez rapide il y a aussi l'idée donc de communication hein. peut-être que pour certains vous allez retrouver une communication avec vos enfants concrètement, encore une fois, qu on a cette idée de Roi de pentacle. donc concrètement dans la matière, et puis en plus ici, on a la carte de la correspondance, euh, donc euh, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles d'enfants, ou alors tout simplement des personnes qui vont avoir des enfants que ça y est, ils vont avoir, je sais pas un résultat de grossesse positive, par exemple euh, donc, mais il y a la notion ici de rapidité que euh, les choses se mettent en marche alors, Roi de Coupe et le temps sur le Roi de Coupe et le temps s'il vous plaît j'ai déjà tout dit tout à l'heure vous voulez pas me dire d'autres cartes c'est ça si quand même est ce qu'il y en a une autre ou pas parce que j'en ai une qui est coincée là -bas. ok alors euh, oh je la tire pas souvent celle-ci elle me dit rien alors le 4 de pentacle on est encore dans quelque chose de concret et de matériel, hein, le pentacle. Euh, alors, enfin, 4 de denier, 4 de pentacle, c'est pareil. Donc, euh, ce qui est euh, sympa, c'est que c'est la dernière carte et que le 4 de denier, c'est l'idée d'un nouveau départ qui est beaucoup plus heureux. Euh, on nous dit même ici, peut-être, qu'on euh, laisse le matériel de côté. C'est-à-dire que ça y est, enfin, après beaucoup de temps, on se rend compte que le côté euh, sentiment, émotion et que l'amour, en fait, tant qu'il y a... C'est un peu con ce que je vais dire. Mais enfin, non, c'est pas con, mais bon. Euh, tant qu'il y a de l'amour, euh, tout va bien. Alors, l'idée, c'est pas non plus de vivre d'amour et d'eau fraîche, même si euh, profondément que si, euh, mais euh, bien évidemment, qu'on vit dans euh, sur terre dans la matière, donc c'est pas pour rien, c'est aussi pour justement matérialiser notre spiritualité, matérialiser notre amour. Qu'est-ce qu'on en fait de cet amour en fait? Donc, là, ici, on nous dit euh, encore une fois dans cette idée hein, de, de fin de cycle qui se termine, ça a été il euh, y a eu de la souffrance, c'était difficile, on était enfermé, il y a de la distance, etc peut-être de la jalousie, des problèmes d'argent. Néanmoins, on nous dit encore une fois que qu'on est sur l'aboutissement de quelque chose et c'est un chapitre qui est important. On va pouvoir, c'est en train de s'accélérer. On va pouvoir enfin... Euh, alors là, ce qui me vient aussi, là, dans cette carte d'enfant, hein, d'un point de vue plus général, c'est pouvoir euh, créer le monde de demain qui est, encore une fois, dans cette idée de droite de pentacle qu'on crée quelque chose, euh, qu'on a bien... C'est des hommes qui sont ancrés les pieds sur terre. Euh, donc, euh, on est dans une forme de réussite aussi euh, matérielle, concrète et euh, surtout... Dans dans Cette idée qui s'accélère de qu'est-ce qu'on lègue aussi de concret à nos enfants, et donc dans un point de vue général au niveau de l'humanité, donc qu'est-ce qu'on qu qu laisse sur cette terre pour les générations futures. Donc, ici, avec cette dernière carte du cadre de carte de données, donc avec cette idée de euh, la carte de données, de c'est aussi la sécurité financière, donc c'est assez intéressant par rapport à ce qu'on avait au début. Donc, ça nous dit aussi que là, il y a des choses euh, pour certaines personnes qui se décantent par rapport au, au, à l'aspect financier. Euh, donc euh, voilà un nouveau départ qui est plus heureux euh, le matériel, on en fait plus non plus euh, quelque chose de il euh, n'y a que ça dans la vie, non on se reconnecte un peu à ses émotions, on se reconnecte à l'amour, euh, ça peut encore prendre un peu de temps, néanmoins on est sur quelque chose qui est peut-être plus équilibré au niveau des départs il y avait beaucoup cette notion aussi hein, de retrouver un équilibre entre le don, le recevoir ça ressortait beaucoup ces dernières semaines là vous voyez que ça ne ressort pas, là on essayait on a peut-être justement rééquilibré certains trucs et que, du coup ça nous permet d'être sur un nouveau au départ qui est plus heureux euh, qui est plus équilibré dans cette idée de, de, de, de, de matériel de concret de financier et euh, les émotions l'amour les sentiments alors euh, alors du coup en dos de deck la carte est pas tip top non plus et encore que finalement c'est le 5 d'épée euh, le 5 d'épée je vous la relaisse quand même ici le 5 d'épée c'est l'idée d'être euh, équilibré dans sa tête de pouvoir poser le pour le contre le, le vrai le faux donc euh, c'est pas laisser les émotions de côté, mais c'est aussi se dire que bah, peut-être que je connais pas toute la situation et j'ai besoin aussi de raisonner, hein, de peser le pour et le contre. Et que même s'il y a encore des craintes, même s'il y a encore de la jalousie, euh, même si pour certains il peut y avoir aussi cette notion d'infidélité avec cette carte, eh bien on reste équilibré dans sa tête, hein, on ne part pas, on n'est pas impulsif et on pèse le pour et le contre de la situation. Donc, euh, voilà, le, la, le 4 de courbe, il y aura peut-être encore un hein, certain blocage ou, ou, ou des choses pas tip-top, hein, en lien avec la jalousie, tout ça, qui, qui vont ressortir. Euh, mais euh, vous allez rester euh, calme durant la tempête, en fait, hein, en gros. Alors, nous, on va faire le Dixit d'abord. Alors, qu'est-ce que le Dixit a nous apporter pour les énergies la semaine prochaine Est-ce qu'il y a un autre en message des personnes qui regardent la vidéo pour la semaine du 19 au 25 avril. Alors OK. Alors on est dans les animaux. Alors, la carte qui est tombée, c'est celle-ci. Ici, c'est le dos de Deck. Hein. Donc, dans l'idée aussi, dans ce monde-là, que euh, voilà, un monde féerique, on reprend les rênes, on est dans un pays euh, merveilleux, fantastique. Alors, on n'est pas dans les bisounours non plus, mais voilà, cette carte, elle est quand même très, très positive pour moi. Euh... Donc pour moi c'est un présage qui est donc positif. Néanmoins on a cette carte ici. Alors est-ce que c'est dans cette idée de ce 5 d'épée que oui peut-être qu'il y a toujours des craintes de la jalousie, des difficultés. Peut-être qu'on a peur toujours du jugement. Peut-être qu'on ferme les yeux parfois sur certains trucs. Donc c'est peut-être en lien avec ce blocage émotionnel. Est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles on ferme les yeux euh, Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on n'ose pas regarder Est-ce qu'on a encore peur du regard des autres parce que nous on est en train de changer et les autres n'y arrivent pas et que du coup on culpabilise euh, Donc ça c'est vraiment à vous de voir comment que vous vous sentez par rapport à ça. Alors, ensuite, du coup, au niveau euh, au niveau énergétique pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe Et aussi, en lien avec ce 4 de couple, le blocage émotionnel, qu'est-ce qui se passe aussi Est-ce qu'on peut avoir plus de précision Alors, j'en ai 3. On va s'arrêter là. Alors, donc j'ai la carte de la bienveillance qui ressort j'ai la carte de la protection qui ressort, bon des cartes du coup encore une fois positives, donc on retrouve peut-être plus de bienveillance pour soi, pour les autres on nous dit encore une fois qu'on est protégé euh, néanmoins il y a la carte de la malveillance, alors il peut y avoir encore dans cette histoire ici de pan là et c'est peut-être aussi ce qui va générer des blocages, de la jalousie etc peut-être qu'on vous invite ici à euh, prendre encore une fois dans cette histoire de 8 de coupe, de prendre de la distance du recul par rapport à une une personne ou une situation où peut-être vous aviez l'habitude de fermer les yeux et pourtant tout le monde le voit euh, et qui est peut-être une situation de, de, de, avec quelqu'un qui est malveillant autour de vous, alors attention malveillant c'est pas forcément toujours fait exprès encore une fois consciemment euh, mais peut-être qu'il y a encore euh, des énergies comme ça qui rôdent autour de vous et qui créent en fait cette situation ici même si c'est en train de se décanter encore une fois euh, et c'est surtout c'est qu'on vous dit ici que vous êtes protégé quoi qu'il arrive donc restez bienveillant avec vous en fait surtout Ok, et du coup, euh, alors en dos de deck, juste je vous montre, hein, j'ai la carte du passé, bon elle revient souvent hein, celle-ci, mais peut-être que c'est effectivement une personne du passé qui revient, ou personne malveillante du passé qui revient, donc euh, euh, continuez vos petits bonhommes de chemin, prenez de la distance, voire même de la distance géographique avec cette personne si jamais euh, euh, elle arrive. Euh, alors... Quel est le conseil de l'âme pour les personnes qui a réellement cette vidéo pour traverser la semaine prochaine Quel conseil on peut leur apporter en ligne de cet tirage pour les énergies de la semaine du Au 25 avril Il n'y a pas de conseil à donner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 Je ne vais pas tergiverser plus longtemps sur cette carte, je pense qu'elle est suffisamment claire. Et en plus, en dos de deck, on nous dit de lâcher prise. Cette chose à laquelle vous vous accrochez, oui, c'est la même qui vient de traverser votre esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer votre emprise et de laisser la vie vous guider vers ce qui est juste respirer et lâcher. Bon, des messages assez similaires aussi ici. Voilà. Bah euh... ben écoutez, je vais m'arrêter ici parce que je pense que c'est assez clair, voilà protégez-vous, continuez de prendre de la distance par rapport à toutes ces énergies qui peuvent vous maintenir dans un esprit, un état de, de, de blocage finalement, parce que encore une fois, il y a des choses très positives, en tout cas pour certains, on est vraiment sur l'aboutissement de quelque chose, les choses se mettent enfin en place, en place dans la matière, il y a... Euh... L'idée de, de, de quelque chose de nouveau, d'un de re, renouveau et qui est plus en lien avec euh, les sentiments et qu'il était temps d'ailleurs que ça arrive. Euh, et que vous allez enfin pouvoir matérialiser concrètement votre amour en fait. Votre amour pour vous-même et puis aussi l'amour pour, pour les autres. Euh, donc euh, voilà, malgré tout un, un, une belle semaine en perspective. Mais encore une fois, il va falloir savoir déceler les, les, les, les zones d'ombre, les choses qui peuvent vous faire basculer plutôt du côté obscur de la force. voilà J'espère que ce tirage vous aura plu. Merci d'avance pour votre commentaire, votre retour qui me fait toujours chaud au cœur. Euh, vous pouvez bien évidemment partager la vidéo autour de vous. Ça me permettra tout simplement de soutenir mon travail aussi. Euh, je vous dis du coup à très bientôt euh, dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur euh, les tendances énergétiques. Voilà, bonne journée à vous, à très bientôt.